gagner plus de 30 à 42% de profit par mois en partant de rien sans toutefois avoir des compétences avec un algorithme artificiel, l'AI, qui est un robot de trading qui te permettra de générer de l'argent chaque fin du mois, je dis bien chaque fin du mois à 30 à 40% de gains de bénéfices. Dans cette vidéo, il s'agit vraiment de voir comment est-ce que tu peux commencer dès aujourd'hui à saisir cette opportunité qui est vraiment extraordinaire et exceptionnelle que je t'invite à trouver les informations en bas de cette vidéo. Il s'agit de NextTrade. NextTrade est un robot qui te permettra de commencer à trader sans avoir des compétences en trading. Cette vidéo se passera vraiment en trois étapes. La première étape, ça serait de voir ce que c'est que NextTrade. Deuxième étape, comment acheter la licence la plus importante de cette étape. Et troisièmement, comment retirer tes sous. Parce qu'il va falloir savoir comment est-ce que tu peux retirer tes sous. Mais attention. Je ne suis pas responsable de vos pertes de gains tout et tout qui dit investissement dit risque. Alors prenez le minimum de risque que vous pouvez. Mais ce qui est sûr, nous allons nous retrouver tout de suite dans, euh, dans l'écran de mon PC, que vous allez retrouver vraiment des éléments très très convaincants que nous allons découvrir tout de suite. À toutes. Vous devez cliquer le lien qui se trouve en bas de cette vidéo où vous allez réjouir sur cette page vraiment le site web qui est vraiment en plus designé. Vous allez retrouver les informations essentielles qui est le, euh, sur Nextrade. Du coup, une fois ici, Nextrade depuis développé depuis plus de 20, euh, 2020 un robot de trading qui combine à la perfection des interactions humaines de nos traders et celles de notre intelligence artificielle sur le marché du forest. Notre robot trade depuis 7 mois sur différents brokers. Sur chacun de nos brokers partenaires, vous pouvez sur vos résultats sur Metatrader. trade oui mettra trade est vraiment super important que je vais présenter au cours de cette vidéo comment est ce que vous pouvez créer, créer le compte tout et tout alors restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo et vous pouvez retrouver les informations essentielles alors ce qui rend également le produit le plus important et génial c'est qu'il y a un programme partenaire d'affiliation du coup si vous décidez par exemple de parrainer un proche un ami tout et tout vous pouvez percevoir des commissions sur son abonnement. Alors l'abonnement ne coûte pas vraiment cher. Vous pouvez commencer à partir de 50,89$. Mais les avantages seront différents parce que vous n'aurez pas les mêmes avantages que les packs suivants. Alors, vous, tout ce qui est sur les informations essentielles que vous devez vous rassurer, d'abord pour prendre connaissance sur l'opportunité, nous avons par exemple une extraite en quelques chiffres, 13 employés, 7 historiques en moins, 6 millions sous gestion d'euros, 9 pays établis, et 2 années d'expérience. Alors, cette opportunité existe depuis plus de 2 ans d'expérience encore et vous avez les informations ici tout et voilà maintenant nous allons voir euh, ce que c'est la partie next trade ici pour savoir plus d'informations ici je tiens à préciser que c'est encore une présentation parce que avant d'investir dans un projet vous devez avoir les informations essentielles dessus alors c'est logique et je vous invite à prendre le temps également de checker et je tiens à préciser encore que je serai pas responsable de vos pertes de gains alors investissez ce que vous pouvez supporter de perdre mais cette opportunité elle est géniale pourquoi parce que il y a des résultats que je vais vous présenter au cours de cette vidéo alors ici vous avez la possibilité de mettre en langue que vous voulez c'est à dire en arabe pour ceux qui parlent la langue arabe également en anglais donc du coup nous ce sera sur français bien sûr et ici nous verrons sur la partie de la licence la licence où je vais vous montrer les différentes licence que vous devez acheter prendre l'abonnement et sachez que vous pouvez résilier votre abonnement contrat d'abonnement à tout moment ne vous inquiétez pas surtout ceci qui rassure encore plus davantage alors ici nous avons le, la première licence une licence next rate to the moon la lune en français euh, pour 49 dollars soit 50 ans, par mois pour un capital compris entre 500 et 1500 maximum c'est à dire si vous prenez cette licence vous n'avez que euh, la somme entre 500 et 1500 dollars que vous devez faire le dépôt et plus plus la maximisation des gains attention quand ça va dépasser les plus de 1500 votre robot va s'arrêter arrêter. pourquoi parce que la limite est, est, est, est déjà dépassée du coup vous pouvez souhaiter par exemple d'upgrader c'est-à-dire passer au pack suivant qui est 89 dollars par mois ici et compris entre 1500 et 5000 dollars maximum vous remarquez tout de suite ici que les avantages ne sont pas les mêmes si vous prenez un pack plus supérieur vous avez la possibilité d'utiliser encore d'investir pardon plus de gains et faire plus de gains encore exactement ici ça commence à 169 dollars si vous prenez par exemple la licence à 169 dollars par mois vous pourrez un capital compris entre 5000 et 30000 dollars ici donc ici vous avez vous remarquez tout de suite que les gains et les avantages sont énormes et plus supérieurs et ici vous avez la, la possibilité garder votre licence directement ici et la licence n'extrait pluton c'est à dire pluton ici vous avez entre 30 000 et en illimité, que vous pouvez trader et puis essayer de gagner. Alors, vous voyez que les, les, les, les avantages en termes de, de licence que vous devez prendre sont vraiment différents. Et plus vous achetez le pacte, plus cher, vous avez plus d'opportunités de faire plus de gains et ne pas être limité à avoir cette aisance de, de, de gagner encore plus d'avantages. Alors, Ici, en ce qui concerne le fonctionnement, on nous dit par exemple, la licence est, lim est limitée à 1500 dollars capital déposé plus gain. En déposant 1000 dollars par exemple, dès que vous aurez réalisé 500 de gains, vous aurez atteint le plafond de 1500 de la licence. À partir de là, votre robot s'arrête d'être aidé. Il vous faudra donc récupérer une partie de vos gains ou prendre la licence supérieure. Vous serez contacté par notre équipe. Une fois le seuil dépassé alors ici c'est ce qui est encore très important ici supposons par exemple vous décidez d'investir dix mille dollars dix mille dix mille dollars pour pour votre rendement alors sur la base de 10% par exemple c'est à dire au cours d'une période de 24 mois soit deux ans vous aurez euh, m'excuse pas autant pour moi c'est à dire si vous avez ces 10 dollars dix mille dollars en mois, vous allez faire plus de 81 mille dollars supposons par exemple 20 vous vraiment vous, vous allez faire autant de gains et pourquoi pas 30 30 ici et vous allez voir vous allez faire plus de 5000 3 5 millions 5, 000, 5 millions 346 958 dollars de gains que vous allez faire et supposons par exemple vous décidez de, de prendre le risque encore de tester cette opportunité euh, vous, vous investissez par exemple 15 000 dollars 15 000 dollars, voyons voir ce que, ce que ça va nous donner 10, pour 10% de rendement en un mois vous allez avoir 121 000 dollars, n'est-ce pas génial, alors il y a cette ces principes de Warren Buffett très important de, des intérêts composés. C'est-à-dire, si vous décidez par exemple d'investir 10 000 dollars, le premier mois, vous allez le laisser tourner, tourner, tourner. Là, je parle à des personnes qui veulent prendre de risque parce que c'est conseillé pour un investissement. Si vous investissez dès le premier mois, si vous faites de profit, vous allez récupérer, par exemple, vous investissez par exemple pour la licence de 169 dollars. Si vous faites le profit dès le premier mois, vous devez retirer votre capital. Or, ce principe stipule que vous allez laisser tourner pendant 3 mois et avant de récupérer votre capital initial, qui, est, qui compris le montant déposé et plus la valeur du licence, de la licence, je m'excuse, que vous aurez pris. Donc, c'est pour ceux qui veulent vraiment prendre le risque pour cette opportunité. En ce qui concerne le programme d'affiliation, ce programme fonctionne de la manière suivante. Nous réunirons tous nos membres du programme d'affiliation à hauteur de 40% des abonnements de tous leurs affiliés et ce, tous les mois. Si vous affiliez, vous affiliez par exemple 5 personnes avec la licence numéro 2, vous touchez 40% de 89 euros pour vos 5 affiliés, soit 40% x 9 x 5. Du coup, vous aurez 181 euros que vous allez toucher les mois sur l'abonnement euh, de vos fioles ainsi de suite qui prendront les licences plus supérieures votre gain votre commission augmentera c'est que cela signifie et maintenant nous allons voir comment est-ce que vous pouvez avant de voir comment est-ce que vous pouvez acheter la licence je vais vous présenter vraiment les graphiques très important à savoir comment est-ce que le cette opportunité a commencé et il traite. Attention, il traite pas le week-end, mais vous allez le, retrouver, le trouver autant pour moi tout de suite. sur les... Ici, par exemple, sur cette feuille de Google Sheet, que vous pouvez y accéder, avoir l'accès. Nous avons par exemple le mois de février, bien sûr de l'année passée, 2022. Ici, le week-end, sachez que le robot ne traite pas pendant le week-end. Du coup, nous avons... 9,83% ainsi de suite attention et il y a une partie très importante à savoir ici le, les parties où c'est-à-dire c'est le jour où le robot ne travaille pas c'est-à-dire il analyse des risques des pertes sur le marché avant d'y aller pour trader. du coup le jour où il sent qu'il y a beaucoup de risques et il ne pas pas prendre vraiment des risques pour faire des pertes de vos gains parce que but ici c'est bien sûr c'est des gains. du coup rien que pour le mois de février le robot a totalisé 70,59%. Ainsi de suite que le mois de mars, ici, avril également, 50, au mois d'avril, vous pouvez le marquer ici, ça a chuté 55,37%. C'est pourquoi on dit, entre les gains ne sont pas fixes en fait, ça peut varier et également descendre. Donc vous pouvez voir là en toute transparence le mois de juillet, septembre, octobre, décembre et les féries également il ne traite pas du coup le mois de, le mois des prévisions également que vous pouvez voir là et tout et rien que le mois euh, de janvier qui est en cours est à traiter Et ensuite de suite ensuite de suite vous pouvez trouver cette feuille euh, de google sheet il suffit d'avoir juste une adresse email. du coup vous pouvez accéder à, cette, euh, à ce document de google sheet qui comporte toutes les informations des gains où il a déjà eu à accéder sur le marché et trader. Je, rapporte, je rappelle ici que les points en rouge sont les, les, les jours où il n'accède pas sur le marché. C'est-à-dire il essaye de voir s'il y a énormément de risques. Il n'accède pas, il ne prend pas de risques. Et les, les colonnes en vert sont les jours où il... Où il accède sur le marché et qu'il a eu affaire de profit et ici en couleur jaune sont les week-ends et encore en couleur jaunâtre là c'est à dire il n'a pas vraiment travaillé du tout et il y a, il y a vous pouvez remarquer ici 0,0% maintenant nous allons voir comment acheter la licence ici vous pouvez le voir là vous, quand vous achetez une licence qui a un abonnement supérieur à la valeur de celle-ci, vous avez plus d'avantages. Ici, vous avez l'opportunité entre 500 et 1500 maximum de dollars. Ici, nous allons prendre par exemple la licence 2, c'est-à-dire licence Next trade des Soon à 89 dollars par mois pour un capital compris entre 1500 et 5000 dollars maximum. On clique ici et nous allons rediriger sur une page où vous allez renseigner vos informations, vos coordonnées bancaires et vous allez accéder pour payer l'abonnement. Et dès que vous payez, vous aurez accès à votre interface. Du coup, là, comme les informations sont vraiment privées, je ne pourrais pas entrer ici, nous allons nous, rendre, nous, allons nous donner euh, rendez-vous. Une fois avoir payé l'abonnement sur l'interface et continuer à vous montrer comment est-ce que vous pouvez lier votre compte euh, next trade à metatrader et ensuite les différents moyens de paiement mais vous remplissez juste votre adresse email là ensuite vous choisissez par exemple le numéro de votre carte la date d'expiration votre numéro à trois chiffres qui se trouve derrière la carte qui est confidentielle le nom de la personne qui, qui a le droit à, ce, droit à cette carte, c'est-à-dire en votre nom ou à, euh, au nom d'un ami et votre pays de résidence ensuite vous cliquez sur annoncer les informations en toute sécurité pour le paiement et vous cliquez sur s'abonner et vous allez effectuer le paiement et ici si vous souhaitez par exemple payer par Paypal, là je vois pas que ça serait possible, évident d'ailleurs parce ici nous voyons juste Visa Mastercard, American Express et autres donc c'est fait, on arrive sur cette page-là qui nous donne les prochaines étapes à suivre. Donc voilà, bienvenue chez Nextred. Vous avez un petit de création du compte, vous avez un formulaire à remplir pour brancher le robot sur votre compte de trading. Et d'ailleurs la prochaine étape, c'est de créer un compte de trading sur le broker de votre choix. Vous voyez qu'il vous montre quelques exemples avec différents brokers, RoboForex, forex, et IC market, etc. Vous avez le choix. Personnellement, je vais vous faire un tutoriel avec RoboForex, c'est ça c'est premier, c'est plus simple, moi c'est ce que dis, Donc je vous recommande de faire pareil. Donc vous regardez bien cette page-là parce qu'il faudra remplir ce formulaire juste après avoir créé votre compte de trading sur RoboForex, On est parti. Ensuite, vous créez votre compte vous sur le lien dans la description. Moi, je l'ai ici. On est parti. Donc on va créer un compte de Donc là le code qui est en description, L C E X, vous pouvez le copier-coller pour éviter des problèmes. Vous cochez les trois premières cases, ici c'est pas nécessaire, et vous allez faire Vous arrivez sur cette page, vous allez juste confirmer votre email, c'est ça, Vous cliquez sur le lien dans votre email, vous allez ensuite recevoir vos informations de connexion par email. Donc ça, souvent, ça tombe dans l'espace, spam. Voilà, mot de passe et identifiant, donc n'hésitez pas à checker ça. Vous faites votre identification dans les classes un broker. ensuite vous allez passer au but du jeu c'est à créer un compte de Tony, donc ici sur Add Account, ici vous allez mettre bien réel ici pour réel MT4, c'est bon, MT4, c'est bon, USB, c'est bon, level j'en ai 500, c'est le paramètre du robot, vous allez créer votre mot de passe, l'application code, vous mettez le même temps, encore une fois, vous copiez coller, moi je mets ici, tac, vous mettez vos informations de résidence et vous faites conférence. Ensuite vous arrivez sur account quality, c'est vous allez votre numéro de compte, votre passeport que vous avez créé et vous avez ici l'information sur le serveur. Avec cette information, vous pouvez aller sur mt 4 qui sert à vous vous 19h, ce password, et vous allez pouvoir vous connecter. Une fois que vous connectez sur votre MP4, vous allez pouvoir passer ici à la phase de dépôt. C'est important de en faire bien le dépôt avant de remplir le la sur parce que sinon ils ne vont pas vous valider votre compte si vous êtes à zéro sur le compte. Et ça qui est bien, c'est que vous avez énormément de possibilités de déposer de fin, un petit, très très facile. Vous bien vous êtes sur le compte que vous c'est facile parce que c'est le seul que j'ai en USB. Et vous pouvez vérifier les numéros c'est bien celui qui va là, vous avez vraiment le choix pour le dépôt. Vous avez un des pour le dépôt. En crypto, je vais pas faire un détail, mais si vous avez un des cash, vous vous connaissez déjà. Sinon, je mets un petit tuto en description pour ceux qui veulent, crypto pour cash. Pour ceux qui veulent faire la bon partie vous avez en fait vous allez avoir le bénéficiaire de votre euro forex ltd si vous vous rappelez bien vous allez avoir votre Iban votre BIC et vous allez avoir également le motif à mettre dans le diamant vous pouvez juste copier une phrase du type the payment of the a quarante euh, bah, votre numéro de compte copier coller si vous dit de mettre dans le diamant dans le motif donc vous aurez pas de soucis sinon à de ça marche très bien j'ai testé par carte si jamais votre plafond vous le permet j'ai testé par carte ça marche très bien il y a pas de frais Apple Pay de Pay j'ai testé ça marche très bien donc franchement faites au mieux faites comme vous préférez moi j'ai fait un crypto j'ai testé un bon fonctionnel les deux marchés ici vous mettez bien nouveau bonus hein le bonus de euro il est pas retirable donc, franchement j'en pas intérêt vous mettez mon temps, vous voulez déposer, par exemple, 10 minutes en fonction de la licence que vous avez choisi, Vous mettez un USB, vous mettez votre numéro de téléphone et vous allez faire déposer. Enfin ça le l'occurrence j'ai choisi un dépôt en carte bancaire, donc dépôt en carte bancaire, bien classique, déposé en réserve. Après, c'est un dépôt en bancaire ultra classique, c'est un années. Donc là, je vais le déposer. Dès que votre dépôt est validé sur Beaufrais, ils ont décidé par carte, ça va être instant, c'est par ça va prendre 3 jours, c'est parti, filos, ça prend une demi-heure maximum. Mais dès qu'il est validé, vous allez voir apparaître sur votre médiateur. Et là, les fonds sont arrivés. Effectivement, vous allez voir remplir le formulaire, c'est la dernière étape pour dire à l'équipe des frais de d'activer votre robot. Donc ça se passe ici Tac, voilà, je cela. Vous choisissez votre langue, en français. Vous mettez votre Alors ça, vous l'avez ici. Hein, c'est toujours le même. C'est celui qui vous donne. Je le colle. Le passoire, c'est toujours le même. Vous en avez parlé pour se connecter à votre MT4, Vous le collez aussi. Le serveur, même chose. Vous l'avez plus haut. Il est ici. Tac, je colle votre clé. Moi, j'ai pris Robo Votre licence. J'ai payé la numéro 2, et ensuite une petite questions, Envoyez. Dès que vous avez cliqué sur le bouton Envoyer, votre robot va être activé sous 48 heures savoir que le robot ne fait pas tous les jours. Si vous voulez de apporter une télécarte par semaine, des fois il y a 5 cartes par jour. Ça dépend. Donc ce que je vous avez faire, c'est vous avez une semaine. Et si, une semaine vous avez toujours pas euh, de, de sur votre que un dans que vous avez alors là, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite vraiment à passer à l'action et surtout, prenez le minimum d'argent que vous pouvez supporter de perte ou encore le risque. Car tout investissement appelle également au risque. Donc, je vous invite vraiment à prendre l'argent minimum. Je en position que je ne serai pas responsable des, des gains que vous aurez investis et liés aux pertes.